Si moi je fais la tech, pourquoi pas vous Avec mon équipe, nous concevons et développons des applications qui sont utilisées par les traders de la banque pour passer des ordres boursiers sur des dizaines de marchés financiers. Cela demande beaucoup de rigueur et d'exigence. Il faut veiller au bon déroulement des opérations, s'assurer de la sécurité des transactions et respecter les règles de chaque marché. Après mon diplôme d'ingénieur, j'ai fait mon stage de fin d'études à la Société Générale. C'est là où j'ai découvert la programmation au service de la finance. J'ai ensuite travaillé dans le monde de l'industrie, dans l'automobile et le transport. J'ai pris conscience que le monde de la banque est celui qui me correspond le plus. J'ai donc postulé de nouveau à la Société Générale et j'ai réintégré le département informatique de la banque d'investissement que je n'ai pas quitté depuis. J'ai eu l'opportunité de prendre plusieurs postes et d'évoluer vers des postes de management. Le côté dynamique, rapide et efficace de la banque correspondait parfaitement à la vision que j'avais envie de donner à mon quotidien. C'est très satisfaisant de créer, de réfléchir et de trouver des solutions à des problématiques grâce à la programmation. C'est un environnement riche. On travaille en équipe avec plusieurs personnes dans plusieurs pays. Et les solutions que nous développons sont utilisées partout dans le monde. On ne s'ennuie jamais. Nous passons la moitié de notre vie au travail, autant que ce soit pour quelque chose qui le passionne. La tech est le métier d'aujourd'hui et de demain. C'est un mélange entre passion et créativité. Il faut essayer.